Et salut à tous, c'est et j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo euh, donc, euh, bah, sur Survival Modcraft Un plugin energistex2. Voilà, alors... Euh, ça sert à rien d'écrire ça, mais c'est pas grave. Donc pour eux il faut euh, un serveur. Donc euh, un serveur c'est là, enfin des drives. Qui se craft avec des enrichissements processeurs et got glass cable? Ah, ouais, d'accord. Alors, ça se fait, ouais. Bon, je pense qu'on va pas commencer à faire des serveurs directs. Hein. Non, pas du tout, en fait. Il va falloir déjà une pioche en diapse. On va faire une pioche en pour aller récupérer ce qu'il y a dans la météorite là-bas. Voilà, une pioche en diams. On garde quand même notre pioche en fer, hein, mais c'est... Voilà. Euh Des sticks, il y en a deux. Parfait. Euh, ça, bah tu peux aller dans le coffre. Non, même pas. Oh. Eh, ça saoule les gemmes, sérieux. On va les remettre dans la quarry. Je vais les remettre dans la quarie, toi. Voilà. Euh, la cobble, on va les mettre dans le coffre, par contre. La compressée de triple de la mort qui tue, machin. Bon, bref. Voilà, ça on garde. Voilà, donc là déjà tu vois la, la, la cobble qui ça hein. euh, Donc, voilà, on va mettre du diamant pour faire une pioche en diamant bien sûr. Euh, je vous remercie, c'était le craft le plus compliqué euh, de tout le modé. Merci d'avoir regardé la série, c'est bon on arrête. Hein. Non je déconne. Euh, donc on va aller à la météorite. Météorite qui était par par là, je n'ai pas mis de weapon donc je ne sais plus trop. Bon, de toute façon, je devrais l'avoir apparaître sur la map. Voilà, regardez, elle est en haut, là, à côté de Ouest. Donc, euh, bah c'est bien, on va éliminer la météorite. Vous allez voir, la Skystone, c'est parfait, ça se mine totalement pas vite. Hein Donc, euh, bah c'est parti pour euh, du minage en accéléré, parce que sinon, vous, alliez, vous allez y passer euh, 18 ans. Ok. Il euh, y a un petit peu de minerai partout. Ou alors, on met une query. <rire> euh, ouais, non. Flemme de l'installer, la query. Alors, ah, là, tu montes comme ça, sur le bord d'une météorite, sans pression. Alors. Allez, regardez. Oh non, en fait, c'est trop rapide à miner. Eh ben, je vais pas mettre ça en accéléré. C'est doit être là, le milieu. En vrai, je sais même, plus. Je sais même pas. Euh, non, le milieu, c'est là. Donc ici, et puis là, si je dis pas de bêtises, le milieu doit être là, voilà. Et est c'est parti. Skystone Chest. je crois, un scribeur. Attends, est-ce que c'est celui-là qu'il faut Oh! Trop bien! Regardez, j'ai le bon! Hop, on prend le coffre. Ah oui, d'accord, genre, euh, My Nest Level euh, Obsidian, genre, <rire> le truc qui n'a plus de respect. Bon, ça mine un petit peu plus vite que l'obsidie quand même. Donc, tu vas sortir par là. Euh quand on sortira bien sûr parfait on est sorti donc euh, on va retourner à la base c'est pas ça qu'il faut faire euh, hop on casse un petit peu la table voilà on va aller manger pendant qu'on remonte hop alors donc on retourne à la base on va commencer à faire le screaming machin de trucs de la mort qui tue, mais je pense pas qu'on arrivera à faire du AE directement. Au pire, enfin là je tourne la vidéo samedi, c'est-à-dire enfin juste après la vidéo Clash Royale pack opening. D'ailleurs je suis déçu, j'avais pas eu de légendaire, mais c'est pas mal parce que, enfin je suis déçu parce que j'ai pas eu de légendaire, mais c'est pas mal parce que je peux quand même faire un pack opening, c'est le premier de ma chaîne, donc je suis content, tu vois. Mais bon, euh... donc. Donc déjà, de une. Qu'est-ce que tu fous Là. Voilà. Euh, deux, deux. Le Skystone, on va l'arranger là. Skystone Chest, ça peut toujours servir. Hein. Euh, ça peut être utile pour, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de slots. Hein. Euh, genre pas beaucoup, mais c'est pas grave. Euh, Inscriber Silicon Press. Alors, pour faire un M-Drive, il vous faut... Euh, recette. Flux cristal. Oui, d'accord. Enrichissement chambre. D'accord. Euh... Flux cristal. Oui, d'accord. D'accord, merci. Ça m'a vraiment bien renseigné. De comment il fallait le faire, je crois qu'il faut le mettre dans un truc qui s'appelle euh, un gros accélérateur euh, euh, poussé euh, machin, je sais plus trop quoi. Euh, ouais. J'avoue, je sais plus, j'avoue, je sais plus, Skystone Block. Euh, on ne sait pas. Spécial pylône. Cristal gros accélérateur. Voilà. C'est ça. Il faut faire ça avec des flics blocs. Je veux bien. Ah, ah, Pure flics cristal peut-être. Eh bien non. Eh ben nous ne saurons jamais. Euh, non, non, je sais pas. Bon, on va commencer plutôt par faire genre des machines un peu plus simples. Si le mécanisme, parce que là j'ai totalement rien compris. Euh, mécanisme, voilà. Ok, mécanisme, euh, ce sera. Donc, le début là. Et on terminera au prochain épisode. Si le jeu répond. Bien sûr. Mécanisme. Voilà. Alors, mécanisme, mécanisme. Il nous faut... Euh, il nous faut quoi Il nous faut déjà de l'énergie. Faire de l'énergie, il faut genre... Des panneaux solaires ou des... wind turbines. Ok. Merci. Entrez. Wine Turbine, recette de la Wine Turbine, Rachid d'alloy, Osmium and goat, Energy tablette Et euh, OK, donc il faut déjà un métallurgique infuseur. Et puis pour euh, l'autre truc, là, attendez. Rachid Alloy, il faut aussi un métallurgique infuseur. Donc c'est parti, métallurgique. Métallurgique infuseur. C'est là. Mais tout à j'ai qu'un il faut l'osmium, du fer, de four et de la redstone. C'est parfait parce que j'ai actuellement plus de cobble. Mais c'est pas grave. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà. C'est prêt, bim Regardez le nombre de stacks de cobble que j'ai déjà eu là. Euh, attends, c'est où la table de craft, c'est là. Donc, on va faire ça. Euh... Hop là, hop, je sais pas pourquoi je fais plein de fours, c'est pas grave. Euh, donc deux fours il faut aussi du fer. Du fer c'est 2, 3, 4 si je dis pas de bêtises. Et de redstone aussi 4 si je dis pas de bêtises. En vrai je sais complètement plus. Eh bien non, c'était pas ça. C'est peut-être ça, je sais pas. En fait, je sais plus. Faudrait. Ah si, je sais. Je sais, je sais. Il me manque un truc. De l'osmium. C'est pour ça que je prends du lead Oui. Sky était con. Euh, du fer. Quatre. Non. Si c'est bon, hop, alors si je dis pas de bêtises, on va en faire deux, hein. hop, voilà, métallurgique infuseur. Alors, hop, on va les mettre euh, là parce que j'ai pas de base, hein, parce que je suis un sans argent. Alors, il faut aussi de l'énergie, euh, énergie, énergie. Il doit y en avoir bah, dans les Steam Dynamo. De l'aquari, je pense. Si on en pique une. Ah, non, bah non c'est des méga joules. Oh non, comment on va faire Mécanisme. Géné... Attends. Euh, mécanisme. Bon bah, mécanisme. C'est quoi les générateurs de mécanisme Il y a quoi il y a. Euh, euh, il y jetpack aussi. Qu'on pourra faire. Hit Generator. Ah ouais, ça doit être ça. Four, du bois, de l'osmium et du copper. Et puis du fer aussi. Alors, un four. Donc deux fours. Du copper. Un, deux, trois, quatre ça devrait être pas mal du fer 1 euh, de 3 1 2 3 de l'osmium 1-2 et du copper et eh bah ben, je crois que c'est bon attends si je dis pas de bêtises c'est comme ça non il manque un truc il manque un truc il manque le bois mais bon euh, disons que le bois c'est bien on va le mettre là là dedans disons que le bois c'est pas trop un problème quoi euh... Hop, hop, hop. Hit e generator. Parfait. On va faire des sticks. Hit e generator. Donc on va mettre un euh, devant chaque truc. Voilà. Et de un et de deux. Ça génère de l'énergie avec du bon char que on n'a sans doute pas. Euh, non non plus non non non n'a pas a pu a pu a pu et puis a pu et puis bien c'est parfait nous allons refaire du charbon je pense euh, je sais pas si on peut faire, oh, attendez, faut que je le montre, faut que je vois ça. Je sais pas si on peut faire cuire ça. Si on peut faire des blocs de charcoal. Regardez, si on peut faire cuire du bois. Non, on peut pas, j'ai l'impression. Bon. Eh bien, j'ai le seum. Oh, il y a du charbon le mec, il se galère depuis deux minutes, là. Oh, il y a du charbon, en fait. Voilà. What D'accord, ça fait de la lava. Je cherche pas à comprendre. 25. On va en faire pour l'autre, aussi. Donc, là, ce qu'il me faut, c'est que, déjà, ils sont euh, full. Ok, parfait. Déjà, ce qu'il me faut, c'est euh... de l'osmium, si je ne fais pas de bêtises. Je ne sais plus. C'est euh... la dernière page. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Ce pas celle-là. 3, voilà, parfait. C'est celle-là. Alors, recette. 3 euh, osmium, et puis ça. Alors, ça, ça se fait avec... Du fer et puis l'autre ça se fait avec de la même si je dis pas de bêtises. Alors on va faire... On va faire 10 de chaque. 4. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Voilà. Hop. 10 de chaque. C'est déjà bien. Il faut de la redstone. Alors, de Redstone, il y en a 10, est-ce que c'est bon Ok. 60, 80, 90. J'ubime 80. Ok, donc là, pareil, il m'en faut euh, 10, voilà. Parfait Elles sont mises en veille, non Non, pas encore. Elles n'ont pas fini de générer. Ah oui, d'accord, genre ça produit masse déjà, de base. Hop on à l'œil. Et, vas-y, contrôle circuit. Oh mince. On va faire les câbles en attendant, là, les... Euh, Basiques, universelles. Donc il faut du refined ou du steel et euh, de la redstone. Alors c'est comment le refined Le steel, déjà. Le steel, c'est de la steel dust. Que tu fais avec du refined, d'accord. refine Refined, tu le fais dans un induction smelter avec plusieurs z Ah, à... uh, what <rire> Genre, euh, oui. Euh, oui, alors... Euh, attendez, on va essayer plutôt le style pour voir comment tu fais du style. Bah, Peut-être que j'en ai déjà en fait. En vrai, vu que j'ai fait des mélanges de ouf. Aluminium, osmium, Invar. Ah oui, d'accord, j'ai de l'Invar à l'infini en fait. Genre, je me rendais pas compte, mais j'ai de l'Invar vraiment à l'infini. Euh, iron. Tin, tin, euh, lead, lead, bronze, silver, gold, bronze. Oui, j'ai du bronze parce que j'ai, j'avais tu fait cuire du copper avec du tin. J'avais pas remarqué que ça faisait du bronze. Euh, j'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps, mais c'était déjà le drame. Il euh, y a quoi d'autre Il y a du shiny. Euh, aluminium brass attendez je regarde s'il n'y a pas du style ouais ok Bien, euh... on va essayer de faire du style alors du style du style si je dis pas de bêtises, c'est du fin, du style, non du dark style, pas ça, du style normal. Voilà, du style. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est. Euh, D'après ce que j'avais vu, du style, tu mets euh, du fer, donc tu prends un petit peu de fer, je sais pas moi. 2, 3, 4, allez, 4. Tu prends du fer, tu prends du charbon, que je n'ai pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, en fait. Que je n'ai plus, en fait. Euh, donc, tu prends du charbon que, je, que je tu es censé avoir, mais qu'en fait, tu n'en as plus parce que tu as le somme. donc Voilà, donc... Là, tu as, as vu, tu prends du charbon. Hop, voilà, tu prends du charbon. Voilà, donc du charbon, c'est parfait. T'en as là, t'as les basiques et t'as les enrichèdes. Donc tu mets ça, tu mets du charbon là. Du charbon parfait, tu mets du iron ingot normalement. Ça te fait du style, euh, ça te fait du, du de la poudre un peu dégueu. tu Remets dedans, ça te refait du style et normalement c'est bon. What enriché d'iron charbon sans. Du fer, tu peux en mettre combien Allez, on en remet deux encore. Euh, 90, 80, ouais, tu descends 60. Donc, ensuite, après l'enrichet d'iron, tu le. Ah, ça m'énerve. Donc, l'enrichet d'iron, ensuite, tu le remets dedans et ça fait du style dust, je crois, un truc dans le genre. Ensuite, tu le fais cuire et ça fait enfin, après de nombreux périples, du style. Ah, si je dis pas de bêtises. Hop je dis peut-être des bêtises alors donc là tu mets de la roche d'airone de là dedans et soit de charbon 6, c'est parfait euh, du charbon parfait on en a ça on en a on va faire du charbon à l'infini, moi je vous le dis je vous le dis vraiment on va faire du charbon à la là tu vois l'arbre que j'ai coupé là il va finir en charbon je vous le dis moi hop vous allez pas être bien comment je vais vous faire plein de charbon donc euh, là normalement si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises j'ai plus d'énergie et eh bien non je n'ai plus d'énergie allons remettre un petit peu de charcoal Donc voilà, style dust, c'est parfait. Bon, bah ça retombe, car je n'en ai pas assez. Remettons-en. Oh merde, c'est pas là. C'est là. Continuons à en mettre... Allez, sauvez Willy. Allez, t'es là. À peine le charbon, il est parti, là, tu le remets dedans. La pauvreté. <rire> euh, hop. Allez Est difficilement en train de faire dernier truc là allez allez allez allez allez allez maintenant il nous faut encore un charbon j'ai l'impression deux charbons allez deux charbons là si tu réussis pas euh... désolé pour toi mais tu es le maillon faible ok alors c'est parfait maintenant dans un four voilà merci le charbon dans un four tu mets ça et normalement ça te fait du style si je dis pas de bêtises mm -hmm. voyons voir Style ingot, parfait euh, donc on disait euh, parce que bon après tout ça mécanisme hein. donc euh, basique universal ils sont là avec de la redstone au milieu d'accord ah bah tiens un deuxième ça y est on a les basiques hop on peut en faire trois, je crois. Euh, donc voilà, on est bien, on est très bien. Euh... Petit à petit, je vous ferai des, des câbles qui vont descendre le long du tronc d'arbre parce que plus les éoliennes sont hautes, mieux c'est. Mais pour l'instant, c'est la main. Redwood Wood, allez. Regardez, je vais vous montrer. Euh, attendez, il faut que je mette l'échelle. Non, je vais me prendre un seau d'eau. Hop, vous êtes prêts Hop, direct dedans. Je prends un seau d'eau pour descendre après. Donc là, tu rentres dedans. Normalement, il n'y a pas de mob. Si c'est mal éclairé, il sait qu'il y a des mobs. Enfin non, si c'est ici si qu'il y, si y a des mobs, c'est que c'est mal éclairé plutôt. Voilà. Hop, tu montes en haut. Péniblement mais sûrement tu y arriveras jeune homme allez monte hop et quand tu arrives vers je sais plus où voilà vers là ensuite tu vas voir c'est très simple pas par là attendez je me mute voilà re euh, donc euh, je suis pas bien là, je galère de ouf à mettre quatre pauvres petites échelles. Et bah, dis donc enfin que l'eau est redescendue. Donc voilà, quand tu arrives en haut après, tu fais un décalage sur le côté. Style, ça t'a pas cassé parce que tu savais parce que c'était trop fort. Alors, je t'ai vu, hop, et donc bah, maintenant tu poses. Des échelles, si possible, pas sur le mur d'en face. Hop, et après, tu monteras en haut de l'arbre pour faire descendre le câble. <truh> Hop, <truh> regarde. Voilà, tu continues, la tarif, tu continues. Hop, tu mets des échelles à l'infini. Il euh, n'y a plus assez d'échelle. C'est parce qu'il n'y a plus assez de bois. Ouais, ouais, ouais. Si ça fait pas genre il n'y a plus de bois. Ouais. Désolé pour les broches chez moi. Je... C'est parce que je me suis mis parce qu'il y avait mes parents. Ils ont ouvert la porte et tout, machin. J'ai le seum. Donc euh... voilà à peu près tout ce qui s'est passé. Voilà, donc on est en haut de l'arbre. J'ai pas pris ma cape, donc je vais devoir redescendre. Normal. Sauf si j'essaye de faire un dropper et de sauter entre les feuilles. Donc vous voyez, en haut de l'arbre, c'est un bazar, mais pas possible de feuilles. Tiens, tiens, maintenant je suis choqué. Clairement, euh, Clairement, les feuilles t'ont choqué à vie. Donc voilà. Euh il faut essayer d'atterrir dans le truc d'eau, là. Eh bien, non Eh bien, nous n'avons pas atterri dans le truc d'eau. Hop On récupère notre stuff. C'est parfait. Nous n'avons malheureusement pas atterri dans le truc d'eau. Ce qui fait que je suis mort. Euh, alors. Hop, hop, hop. J... Waypoint. Remove. Voilà. Donc, premier truc. Voilà, j'essaye de casser cette pioche-là. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. Un seau d'eau. J'aurais peut-être du MLG, en fait. Euh... Il manque à peu près la moitié de mon stuff. Tout ce qui est pelle et tout ça. Tiens, la pelle, justement. La table de craft, elle est restée en haut. Euh, et voilà, il y a des échelles là. Bon, alors, on va se prendre la cape. Je vais vous montrer, c'est marrant avec la cape, parce qu'avec la cape, tu meurs pas. <rire> et bah là, tu montes à l'infini, hein Clairement. Euh... Il est assez grand cet arbre, je pense. Je vois pas ce qu'il y a de plus grand. À part bien sûr une chose, euh, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas choquer les plus jeunes. Alors, Leader Minecraft. Ok. I'm in oh. ah euh, d'accord en fait la chute a cassé mes bottes mes bottes maintenant je vais prendre tous les dégâts je prends tous non j'ai pris tous les dégâts mais il est quand même mort euh, voilà donc on va sauter du point le plus haut vous êtes prêts oui ah oh, c'est trop bien d'atterrir là voilà donc t'es content, t'as sauté, et merde. Bon, je viens de casser ma smelterie, c'est pas grave, si t'enlèves le seau la smelterie n'est plus cassée. Voilà. Comme ça, tu es là, t'es en mode. Eh bien non, je ne prendrai pas de dégâts de chute. Mais bientôt, grâce au jetpack, nous n'en prendrons pas non plus. Euh, non, c'est les bot, euh, Je sais plus ce que c'est. Bon, bref, c'est le Free runners. Alors, euh... niveau truc, on est bien. Et vous savez quoi? On se refait encore plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein de câbles. Moi, je dis, on prévoit encore 12 câbles. Est-ce bien 12 câbles? Voilà. pour amener de l'énergie des éoliennes vers eux voilà mais d'abord euh, voilà alors là alors du bois du bois du bois encore du bois et du bois ainsi que euh, du bois du bois, voilà, c'est parfait. C'est en train de cuire. Je, vous allez voir, je vais vous faire tout le charbon à la finie. Euh, je sais pas pourquoi j'ai gueulé à mon micro. Il a dû sans doute flou dans le mode. <rire> j'ai le seum. Ah, il est même pas full. Oh. Bon, bref, vous voyez, euh, vous avez fin, vous, vous avez compris le truc. Euh, donc là, on va faire les éoliennes, donc wind turbine, et ensuite on va se quitter. Ils sont là. Wind turbine, osmium, under chain, tablette. D'accord. faut de l'or. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Là, il faut du truc. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, pas là. Euh... Donc, si je dis pas de bêtises, il y a des bruits chez moi. Il y a beaucoup de bruits chez moi, en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Comme ça. Là, il faut de l'osmium. Non, ça, c'est du lead. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Non, pourquoi je prends... Je sais pas. Donc là, tu mets 1, 2, 3. T'en mets 1 au milieu. 1 là. Euh, de là. Voilà On va même s'en faire une deuxième. Allez, on est des ouf, nous. Et puis, attends, il faut aussi qu'on prenne de l'océan. 1 2 3 Voilà. Donc là, donc là, pareil, on refait le même craft. Deux énergies tablettes. Voilà. Euh, un à d'alloy un autre truc comme ça c'est ça c'est pas là c'est là hop bien sûr je prends pas les bons trucs et c'est bon voilà alors euh... attends est-ce qu'il garde son énergie shift ah ouais il garde son énergie attendez on va remplir celui-là là, là pas tiens le truc oh il a encore de l'énergie bon ben on va refaire du fer enfin euh, du, du truc euh, là on va refaire euh, du là, iron on va refaire allez. 9 10 11 12 je crois que c'était ouais ça et ah, non c'est 24 24. Voilà, donc c'est parti. Euh, 24, 24. Le charbon, ça en met combien dedans Ça en met 20. Donc là, on en a déjà 9. 10, 11, 12. Allemand, là, il y en a 240. Voilà, parfait. Là, ça c'est prêt. Et là, allez. On manque plus qu'un. Hop. Bah ben, voilà. Voilà, parfait. Bon, moi bah j'espère que ce petit euh, épisode vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir. Euh, sur ce, on se retrouve dans une prochaine euh, vidéo. Hop. Ça y est, est, je les ai vidés. Hop, dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis hop, salut à tous. C'était ce qu'il y a, spirit. Il tourne ou pas Non, ne tourne pas. Ah il y a des blocs au dessus. Ah ça c'est pas sympa, ça. Il y a des blocs au-dessus, donc elles veulent pas tourner. Donc en gros, il faut les mettre genre, euh, je sais pas moi. Là, quelque chose comme ça. Ah oh, ouais. J'espère qu'il n'y a pas de la perte d'énergie dans les câbles. Sinon je le se. Voilà. Allez. Ma souris s'il te plaît, la sensibilité ne te barre pas, merci. Allez. Hop euh, je... Au fait, juste un truc. Euh, Dites-moi dans les commentaires euh, de cette vidéo-là. Parce que euh, voilà, pendant que je suis. Parce que là, je filme la vidéo avec OBS, parce que ça fait des fichiers beaucoup moins lourds que Fraps. Dites-moi si, si vous préférez euh, Fraps ou OBS. Enfin, si vous préférez des vidéos d'avant ou ces vidéos-là. Voilà. Donc, dites-le-moi vraiment. Euh, J'aimerais bien savoir. Bon. Bah, Sur ce, salut à tous, c'est Disque Expert.